Shame on you, honte à vous, honte au gouvernement européen et à leur minable compte d'apothicaire. 12 000 êtres humains, après avoir vécu des mois dans des conditions immondes et honteuses, sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes sur l'île de Lesbos. Et que font les gouvernements européens Ils acceptent d'accueillir au compte-goutte quelques dizaines de mineurs isolés. La honte. Honte au gouvernement grec qui, en ce moment même, alors que des réfugiés sont transférés dans un nouveau camp, interdit à Médecins Sans Frontières l'accès à sa clinique. Honte à cette Europe incapable d'accueillir les 24 000 chercheurs de refuge coincés sur les îles grecques. Honte à nos dirigeants qui, depuis des mois, des années, sont restés sourds à nos appels répétés, à la solidarité et à leur relocalisation depuis la Grèce. Honte à ceux dans cet hémicycle qui distillent la peur, cultivent la, la fracture et à ceux qui surenchérissent par calculs électoraux au mépris des droits humains les plus fondamentaux. Honte, mais aussi espoir immense. Espoir en voyant les manifestations en Allemagne où des citoyens européens scandent la vérité, nous avons de la place. Oui, nous avons de la place pour des êtres humains qui représentent à peine le quart des spectateurs d'un stade de foot, à peine 0,005% de la population européenne. Espoir en voyant ces communes en France, en Allemagne et ailleurs qui se disent prêtes à les accueillir. Espoir en discutant cette semaine avec des jeunes citoyens européens engagés en faveur des droits humains et qui veulent faire changer les politiques et les discours des dirigeants européens sur l'immigration. migrations. Cessez donc ces discours nauséabonds et ces politiques mortifères au nom des citoyens. Cesser la honte et porter l'espoir et la solidarité. C'est cela dont l'Europe a plus que jamais besoin. Mettons en œuvre des solutions pérennes pour faire face aux faits structurels qu'est la migration, au lieu d'apporter des réponses misérables à une situation que certains essaient de faire croire qu'elle n'est que conjoncturelle.